Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô oh Dieu, crée en moi un cœur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 Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô oh Dieu, incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté,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 pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre. Renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur pas est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent... Leur superflu à leurs petits enfants. Pour moi, dans mon, dans mon innocence, je verrai ta face. Dans le réveil, dès le réveil, je me rassasirai de ton image. Amen. C'est encore l'Ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon, pasteur, donne-moi l'ancien apôtre, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien. Christ, donne-moi l'ancienne, oui, donne-moi l'ancienne Évangie, donne-moi l'ancienne Évangie, et il est si bon pour moi. Oui, gloire que te soit rendu encore ce soir, notre Père parce que nous réalisons que nous sommes un peuple privilégié, parce que tu es réellement vivant, tu nous as fait la promesse d'être avec nous, de pouvoir réellement nous conduire et nous éclairer encore davantage, mon bien mais Père Saint-Dieu. C'est encore dans un temps comme ceci que nous avons tellement besoin de ta lumière pour pouvoir nous éclairer, afin que nous puissions vraiment poser les pas avec assurance, mon sauveur. Nous voulons vraiment marcher avec certitude, notre Dieu, pour que ces jours là lorsque la trompette retentira, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nous puissions aussi entendre Rendre nos noms être appelés mon Père. C'est pourquoi nous efforçons de pouvoir te plaire encore dans ce monde dans lequel nous sommes. Désirant vraiment, Père Saint-Dieu, revêtir ce que toi tu nous as déjà fait promesse, mon bénémoine Père Tibissant. Nous avons besoin de toi encore, mon bénémoine Père Tibissant. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après ces changements, ces, ces transformations, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est vrai, nous avons entendu parler de toi. Nous voyons de plus en plus réellement la lumière s'éclairer. Voyons réellement combien tu es le Dieu qui tient vraiment à tes promesses à toi. Oh oui, certainement c'est vrai. Tu as raison quand tu parles, Père. C'est pourquoi. Nous inclinons devant toi pour te dire, Père saint Dieu, pardonne encore nos péchés, nos iniquités, nos manquements, mon Père Dieu. Lève-toi et prends le contrôle encore de nos âmes, mon bénémoine, parce que nous avons tellement besoin de pouvoir continuer encore la marche avec toi, Père Saint. Merci encore pour son des cantiques qui ont été chantés encore ce soir. Merci encore pour ton peuple rassemblé encore à différents endroits où il se trouve encore aujourd'hui. nous n'avons point d'autre Dieu que toi, bénémoine, Père Tibissant. Les secours, nous avons tellement besoin de venir que de toi seul, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, parce que tu es réellement notre secours et aussi notre appui. Le pardon se trouve auprès de toi mon béni, mes Seigneurs. C'est pourquoi nous revenons à toi, mon béni, Père, son Dieu, pour t'appeler encore grâce. Sois avec nous encore ce soir. Merci pour ta présence divine, mon béni, mes Pères, Dieu. Merci ce que tu pouvais encore pour tous nos besoins, Père Saint. Merci encore pour la santé, la force, Père. Sois béni encore, glorifié encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié, mon Père, au nom de jésus Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit donc glorifié. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu pour le souffle de vie qui nous a donc accordé la grâce de pouvoir avoir et c'est cela aussi que nous pouvons nous écrire aussi comme cet homme qui a eu la grâce de pouvoir réellement aussi être encore guéri par le Seigneur et surtout que le séjour sur la terre soit prolongé, qui a certainement cet écrit en disant, les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te louent. Comme moi aujourd'hui. Nous le remercions vraiment de tout notre cœur encore pour la lumière qui ne cesse de pouvoir réellement aussi répandre sur nous, afin que nous ne marchions plus en tâtonnant dans les ténèbres, mais que nous puissions réellement avancer avec beaucoup d'assurance sur cette terre dans laquelle nous sommes. Nous avons, nous sommes de ceux-là auxquels le Seigneur a eu à pouvoir parler aussi d'une manière assez claire et précise pour que nous ne puissions pas être comme ceux-là qui sont encore dans les hésitations, mais pour que nous puissions avoir réellement aussi la certitude, effectivement, de la véracité de ces dieux dans ses paroles et aussi dans ses actions aussi, parce que lorsqu'il dit, la Bible nous fait savoir effectivement que quand il dit la chose arrive et lorsqu'il ordonne, elle doit réellement aussi exister. Nous sommes de ceux-là qui peuvent aussi rendre témoignage dans ce monde que, le Dieu qui a eu à pouvoir agir effectivement dans les temps anciens, qui a parlé effectivement aussi à, à, à, à, à Adam et puis aussi parlé aussi effectivement aussi à Noé et puis qui a parlé aussi à Abraham en conduisant effectivement aussi le peuple d'Israël aussi en dehors de l'Égypte effectivement aussi qui a eu à pouvoir préserver ce peuple, effectivement, jusqu'à ce qu'ils arrivent, effectivement, dans leur pays de la promesse. C'est Dieu est vraiment vivant encore aujourd'hui. Nous, nous sommes de ceux-là qui pouvons aussi témoigner que ce qui a été raconté, effectivement, nous l'avons aussi à pouvoir aussi l'expérimenter aussi, dans ce que les Saintes Écritures nous ont montré, nous ont fait part, effectivement, que le Seigneur avait fait, part, effectivement, avait eu à, à, à pouvoir donner la promesse à ses disciples de pouvoir attendre effectivement le, ce que le Père avait donc fait comme promesse. Donc cette puissance euh, se trouvait là dans vos puissance d'en haut, effectivement, et, et ils ont obéi à ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire, ils ont été dans la chambre haute, ils l'ont aussi expérimenté, effectivement, comme les Saintes Écritures l'ont témoigné. Et nous pouvons dire aussi, effectivement, avec certitude, que ce qui a été écrit, effectivement, que les témoignages qui ont été rendus par ceux-là qui ont eu à voir à prendre part à ce que le Seigneur avait dit et qui ont pu. Il faut aussi l'expérimenter. Nous aussi, nous l'avons aussi expérimenté. Nous sommes de ceux-là qui peuvent aussi, rendre témoignage, effectivement, de l'amour de ces, ces, ces, ces, ces seigneurs, effectivement, dans la vie des hommes, effectivement, comme cela a été témoigné aussi dans les scènes Écritures, effectivement, comme vous pouvait voir qu'effectivement, qu il, il était aussi touché par les infirmités. Il, il a toujours été touché par les infirmités, effectivement, dans les scènes Écritures. Combien il guérissait les malades, combien il guérissait les morts, effectivement, combien il provoyait, pour le besoin, quand le peuple ne veut pas, il va pouvoir avoir à manger, il donnait effectivement ce qui était nécessaire pour qu'il mange, nous pouvons témoigner aussi, cela aussi aujourd'hui encore, pourquoi nous voulons les témoigner parce que le Jésus de la Bible effectivement est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement et nous savons qu'effectivement que ce que l'écriture a eu à pouvoir ici déclarer nous sommes aussi dans notre aussi aujourd'hui et nous avons aussi cette expérience que ceux qui ont eu à pouvoir c'est pour ça que dans les scènes écritures ces hommes de Dieu, conduits par l'Esprit du Seigneur, nous démontrant effectivement par cet Esprit effectivement que notre Seigneur ne change pas. Ce qu'il a fait dans les temps anciens, puisqu'il est le même, il ne peut pas changer. Dans les livres des Hébreux, je pense au chapitre 4, là nous voyons ce que euh, les Saintes Écritures nous témoignent aussi par rapport à, à ce qu'il a né pour que nous puissions comprendre. Qu effectivement que nous aussi, nous devons avoir un témoignage vivant de ce que ce que Dieu a fait dans le temps passé. Eh bien, ce n'était pas ça. Simplement que les gens avaient eu à pouvoir écrire les choses qu'ils avaient imaginées. Non, c'était la réalité, effectivement, parce que le même Dieu le fait aussi, aussi, dans notre temps. Hébreu, au chapitre 4, je pense au verset donc 1, il nous dit... Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Et cela nous montre effectivement que ah oui, dans les temps passés effectivement aussi, il avait parlé effectivement de cela en rapport avec l'exode qui a eu à pouvoir lieu effectivement au temps où le Seigneur a eu à pouvoir également aussi envoyé Moïse lorsque son peuple était en esclavage dans le pays effectivement d'Égypte. Et cela. Nous comprenons qu'il avait eu à pouvoir annoncer effectivement aussi cela, hein, qu'effectivement que la pensée d'Abraham serait donc asservie pendant 400 ans et puis après il viendrait le faire sortir effectivement. Et autant marqué, Dieu est descendu effectivement pour le faire sortir effectivement de l'esclavage dans lequel il se trouvait, pour le conduire effectivement ben, dans le pays où coule le, lait et le miel. Alors on nous dit ici que nous avons entendu que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous, effectivement, ne puisse paraître arrivé trop tard ou intervenir trop tard, il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc nous réalisons qu'effectivement que C'est cette même parole que le Seigneur a eu à pouvoir aussi Parce qu'il veut toujours démontrer il est le Dieu qui ne change pas Qui parle aussi, qui accomplit aussi davantage Et comme il avait fait la promesse Effectivement du baptême du Saint-Esprit Dans les Saintes Écritures, effectivement Ceux qui avaient réellement cru à cela Comme Pierre, les apôtres, effectivement Les 120 qui étaient dans la chambre Ils l'ont aussi expérimenté dans toute sa puissance Effectivement, comme le Seigneur l'avait dit Et nous pouvons aussi témoigner aujourd'hui Effectivement que nous aussi, nous aussi effectivement, que nous avons ces témoignages, effectivement, que ce que Dieu avait eu à pouvoir dire et ce que aussi Pierre a eu à pouvoir aussi rapporter encore davantage pour nous rappeler cela. dit Mais cette promesse est pour vous, en rapport avec le baptême du Saint-Esprit, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont aussi loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Nous aussi, nous l'avons aussi expérimenté. Et nous remercions Dieu, effectivement, pour sa fidélité. Et cela pour que le croyant ne puisse pas penser que le Seigneur, notre Dieu est un Dieu qui a fait des grandes choses dans le passé mais dans, la, dans le présent aujourd'hui à cause de l'évolution à cause effectivement du modernisme effectivement, et bien la puissance de Dieu a changé non monsieur, c'est l'homme effectivement effectivement avec son état qui s'est éloigné effectivement de la puissance de Dieu mais la puissance de Dieu demeure toujours la même Dieu ne peut pas varier, il n'y a pas honte de variation ni de changement en lui donc de la même manière qu'il a eu pour agir des temps passés avec une telle puissance et bien il est fait encore aujourd'hui c'est à nous de nous approcher de la bonne manière pour que nous puissions réellement aussi recevoir ce que Dieu. Dieu a dit, alors, il dit, mais, quand cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien que à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas, parce qu'ils ne voient pas, effectivement, de la foi chez ceux qu'ils entendirent. Alors voilà la chose qui aussi, est aussi importante aussi. On l'a remarqué, qu'effectivement que oui, ces hommes-là sont sortis, et ça c'est l'Écriture que le témoigne aussi, ils sont sortis avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'allégresse, effectivement, et sur le chemin, ils ont montré, effectivement, aussi, leur nature, en réalité aussi. Parce que, euh, il faut qu'on se souvienne quand même que Dieu est... Il n'est pas comme un homme, effectivement Il n'est pas quelqu'un qui oublie les choses Quand il a des principes, il ne peut pas déroger à ses principes Il fait les choses comme il a toujours eu à pouvoir les faire Depuis les temps anciens jusqu'à ce jour, effectivement Il avait dit, il avait dit, il avait dit que Là, le pays, effectivement, de la promesse Effectivement, c'était pour la postérité d'Abraham Or, la postérité d'Abraham doit avoir la foi d'Abraham C'est ce que le Seigneur a eu à pouvoir rappeler Dans Jean au chapitre 8, il nous dit Parce que ceux-là se sont aussi dit voilà, nous, tu ne peux pas nous dire effectivement que nous, nous, nous sommes des enfants illégitimes. Non, nous ne pouvons pas être des enfants illégitimes. Jean chapitre 8, je pense à cela, le verset 30, il dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Après, il dit, il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » Il lui répondit, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils, y demeurent toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Il répondit, « Mais notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez la d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Mais vous cherchez maintenant à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Ah, cela Abraham n'est l'a point fait. Donc effectivement que la postérité d'Abraham est celle qui croit réellement à la parole de Dieu. Et celle qui a réellement aussi la foi Comme Abraham avait la foi C'est pour ça que quand Dieu les a fait sortir Effectivement, ce n'est pas un Dieu de désordre Non monsieur, non madame, non C'est un Dieu effectivement qui sait ce qu'il fait Et qui ne supplie pas quelqu'un Mon frère et ma sœur, Et qui ne manquerait pas effectivement aussi des gens pour Croire en lui, ni pour pouvoir l'adorer de la bonne manière Effectivement, parce que lorsque la parole Est sortie de sa bouche, effectivement La parole crée les hommes et crée aussi des circonstances Effectivement qu'il faut pour que dans le cas des hommes Qui est ce que Dieu attend, donc c'est ainsi que, le faisant sortir, effectivement, ils avaient passé par les déserts. C'était pour les épurer, pour les éprouver, effectivement, pour que on voit, effectivement, à l'intérieur ce qu'ils sont. Est-ce que ils ont vraiment la foi comme Abraham? Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, effectivement, bien qu'Abraham n'avait pas vu cette postérité, la Bible dit qu'Abraham crut en l'éternel. Et cela lui fut imputé, donc, à justice, en réalité aussi. Et là, il n'avait pas vu, effectivement, cette terre promise. Mais Abraham l'avait déjà visité, effectivement. Mais avant qu'il puisse, Dieu l avait fait la promesse pour la postérité. Il accuse il aurait une postérité, effectivement, comme étoiles du ciel, puisque Dieu lui avait dit. Ça montrait qu'Abraham, effectivement, avait tout le temps confiance en Dieu. Il ne demandait pas d'avoir le pouvoir. Voir, mais il croyait d'abord ce que Dieu avait dit. Un, on leur a fait sortir, effectivement, de l'Égypte. En envoyant un puissant prophète comme Moïse, effectivement, Dieu a démontré les miracles effectivement, parce que Abraham quand Dieu lui a parlé, effectivement, qu'il allait avoir, il allait dit, les étoiles du ciel, Abraham a cru. Il n'avait pas attendu qu'il attendait de tonnerre, effectivement, pour gronder, pour dire, ah, ça je quoi, effectivement. Non, il a cru, c'est pas que Dieu lui a dit. Mais eux, on a même démontré la puissance de Dieu, les, les, les, les, les, les, les, les plaies qui sont tombées effectivement, en Égypte, effectivement, comment Dieu les avait protégés par rapport aux Égyptiens. Dieu a démontré qu'il était leur Dieu, dans tous les circonstances, effectivement, pendant les temps, effectivement, où les plaies tombaient sous l'Égypte, effectivement. Et ils avaient tout. Et voilà que Dieu les fait sortir effectivement. Il devait avoir confiance parce que c'était du surnaturel. Que Dieu les avait effectivement démontré c'est pour ça que le Seigneur a dit, il dit, mais ils sont tous morts. Si ce que c'est, ce point-là, il n'y a pas de miséricorde, mon frère. Et vous savez que Dieu leur a démontré, effectivement, que pour tout ça, et même dans les déserts, pendant qu'ils tentaient Dieu, Dieu leur a dit. Dieu a dit, Dieu le Seigneur l'a dit aussi quand nous pouvons lire dans, pardon, dans les Hébreux, au chapitre au chapitre chapitre 3, je pense. C'est là que là, la, la colère de Dieu s'est enflammée parce qu'il est patient. Il a eu à pouvoir patienter, mais il a démontré effectivement ses capacités aux hommes, d'une manière aussi puissante et grande, effectivement, ces hommes et les femmes il va avoir confiance, il dit, mais c'est extraordinaire. Déjà traversé la mer rouge, mon Dieu, il devait croire effectivement que c'est Dieu est capable. Mais voilà ce que le Seigneur dit ici dans le livre des Hébreux, au chapitre 3, je pense que c'est cela. Parce que nous devons revenir donc cela. Il dit, verset, verset, verset, verset, verset, verset. Voilà. Il dit, Hébreux, chapitre 3, il dit, verset. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'ennuisez pas vos cœurs, comme... Lors de la révolte, effectivement, au jour de la tentation, où c'est dans le désert. Déjà, dans le pays d'Égypte, ils ont vu beaucoup de choses, effectivement. Comment Dieu ailleurs pouvoir les protéger. Il faisait tellement si noir et ténébreux chez les Égyptiens, mais chez les Israéliens, où ils étaient, effectivement, le soleil brillait, effectivement. Donc, là-bas, il y avait des pleurs, ici, il y avait donc de la joie, effectivement. Donc, tout ça, Dieu leur a montré, effectivement, qu'il pouvait faire la, il a fait la différence, que je suis votre Dieu. Et voilà qu'en sortant maintenant dans le désert encore, il continue. Et puis, le Seigneur dit ici, il dit ceci que, joue la tentation dans le désert, il dit, où vos pères, m'ont en terre pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Bien sûr que oui. Quand ils étaient dans le désert, effectivement, ils disaient, mais ici, nous n'avons pas, nous, il nous faut, il faut, il faut du pain, on veut manger du pain, effectivement, tout sont là, mais le Seigneur ne leur a pas laissé non comme ça. Il dit, mais il dit, mais il savait très bien, il dit, mais il savait, il dit, mais tu nous as amenés ici, il n'y a pas de pain, il n'y a rien, et ceci si et cela, effectivement. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il leur a donné la main du ciel. Or nous n'avons pas la viande, effectivement, on meurt de faim, effectivement, paf, il a envoyé les cailles, effectivement, et il pouvait manger. Or, nous avons soif, effectivement. On peut trouver de l'eau, effectivement. Il s'est plaigné tout le temps, ce peuple, effectivement. Donc quand il se plaignait, Dieu donnait quand même. Maintenant, ils avaient soif, effectivement. Dieu a donné aussi de l'eau. Donc tout ce qu'ils ont demandé, effectivement, malgré qu'ils murmuraient, effectivement, mais Dieu donnait quand même. Et pourtant, écoutez bien ce qu'il dit ici. Sa patience, il dit, mais il dit, où vos pères en terre pour m'éprouver. C'est vrai cela. Peut-on avoir du pain ici Il disait cela parce qu'il dit mais ce pas possible ici. C'est pour ça que même quand on, on arrivait, quand c'était oh, les le jours où ils étaient devant la, la, la, la, la mer rouge, effectivement, on à dire oh, il n'y avait pas d'oignons là-bas, il n'y avait pas de tombeau là-bas, comme si Dieu les amenait là-bas pour les tuer, effectivement aussi. Donc, tout ça pour dire que, ah, oh, mais Dieu n'est pas capable de nous amener, ils nous amènent à cette mer. Et puis Dieu n'a quand même fait qu'ouvrir la, la mer, effectivement, ils sont passés. Nous avons fait effectivement. Ils savaient, ils mais ici dans le désert, où est-ce qu'il va trouver la nourriture pour nourrir autant de peuples comme ça C'est comme ça qu'ils prouvaient. Alors ils éprouvaient, c'est c'est dit, mais parce qu'on sait bien que nous sommes tellement nombreux, on va avoir des vaches où Il n'y a pas assez. Mais nous voulons la viande, nous voulons la viande. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand tout à temps, Ils ne pas Les cailles. Ils en ont mangé, parce que les cailles, c'est vraiment une viande aussi. Ils en ont mangé, mais ça pourrait sortir de leur bouche. Oui, parce que c'était tellement nombreux. Eh, mais s'ils disaient, mais où est le boulanger pour faire du pain, effectivement Mais la manne est tombée, ils ont mangé beaucoup, effectivement. Donc il a mangé tout le temps. Donc il dit, mais il me tentèrent et me prouvèrent. Et puis il dit, qu'est-ce qu'il dit, effectivement, et puis, il dit, mais il dit qu'il vit et il vit mes œuvres. Pendant combien Pendant un an, pendant deux ans, pendant trois ans. Parce qu'il faut quand même comprendre que Dieu a la patience. Pendant 40 ans. Comptez un peu, mon frère et ma soeur. Jour pour jour. Donc, le premier jour, jusque 40 ans. Donc, pendant ce temps-là, ces peuples ne faisaient que murmurer, et ceci et cela. Et Dieu l'a béni. Oh, que Dieu soit béni, que tu sois béni. Et, écoutez bien, il dit, mais il dit, mais pendant 40 ans, là, malgré qu'il murmurait ainsi, effectivement, Dieu soit béni aussi pour cet homme qui était mort. Et qu'est-ce qu'il fait La Bible dit que pendant 40 ans, leurs vêtements ne suiveurs point, ni leurs chaussures. Donc, Dieu prenait soin de tout. Mais il s'est plaigné toujours. Jamais satisfait. Jamais... De reconnaissance quand même. Que Dieu oh pardonne nous nous avons nous nous sommes pleins hier. Nous avons vu que tu as fait ceci, frères et sœurs. Déjà quand même c'est vrai. C'est quand même qu'extraordinaire. Tu t'es plaint, tu as plaint, tu t'es plaint effectivement tu as demandé Et puis Dieu t'a donné. Et puis, quelque temps après, effectivement, une autre preuve vient sur le chemin. Tu veux encore te plaindre, encore tu oublies ce que Dieu a fait. On lui dit, mais Seigneur, je te suis reconnaissant pour ce que tu viens de faire pour moi. Et cela va me servir aussi que dans les jours à venir, donc, je me me souvenir de ce que tu as fait pour moi. On nous dit, compte les bienfaits de l'éternel. On oublie, effectivement, devant les preuves, on oublie ce que Dieu a fait pour nous. Mais Dieu est toujours patient. Dieu est toujours bon. Malgré qu'ils murmuraient, malgré qu'ils s'élevaient, effectivement, leurs chaussures, là, ne point. point. Amen, amen. Leurs vêtements, ça n'était pas compte, effectivement, que Dieu prenait soin de leurs vêtements sans se rendre compte. Ils murmuraient, oui, qu'est-ce que ce Dieu peut faire, effectivement, mais il s'occupaient de leurs vêtements. Est-ce qu'il est capable Mais ils s'occupaient de leurs chaussures. Amen, amen. Pendant qu'ils murmuraient, effectivement, ils vivent pendant 40 ans, donc, comptez, mon frère et ma soeur, 40 ans. Jour pour jour, et on murmure contre Dieu. Alors que pendant 40 ans, Dieu prend soin d'eux. C'est la même chose aussi pour toi. C'est vrai, nous chantons ce cantiques. Compte le bienfait de l'éternel. Ça ne va pas être une répétition qu'on fait, mais c'est même quand on est pendant les moments les plus difficiles. Assieds-toi. Oui, commence à compter les bienfaits Quand tu étais dans telle épreuve, dans telle difficulté, effectivement, quand on a prié pour toi, quand tu t'es mis à genoux, quand tu as demandé la grâce de Dieu, Dieu l'a t il pas fait. Si Dieu l'a fait en ce temps-là, n'est-il pas capable, effectivement, puisque ce même Dieu, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-il pas capable encore de pouvoir le faire C'est ça ce qui a manqué au peuple d'Israël. Il a dit, mais je suis l'éternel, je ne change pas. Il devait le savoir, parce que moi, vous savez que c'était en fait une, une, une tradition orale. On leur parlait, effectivement, donc ce qu'Abraham avait vécu. Parce qu'ils ont ils avaient un témoignage que le fait qu'on soit comme ceci, on vient du surnaturel. Sarah était, était stérile, effectivement. Et Dieu a fait que une femme comme un arbre sec, effectivement, qui qui était déracinée avec des racines des asséchés, ça dire, vous direz, au Frère Léonard, ce pas possible, je raconte des choses comme ça. Mais dites-moi, le bâton d'en la verge d'en haut. Ah, vous ne savez plus. Verge d'en effectivement. Sec, sec, une verge. C'est sec. On l'a mis simplement dans la présence du Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé. Un bâton, un bâton sec. Dans la présence du Seigneur, qu'est-ce que ça fait Mais dans la nuit, ça bouge et puis ça portait des fleurs, et puis ça donnait des fruits. Ah oui, Dieu est capable et il et, et, et, et devait quand même se dire, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment peut-on douter de ce Dieu Parce que d'un seul homme, nous voici. Parce qu'il avait dit Abraham, oh que Dieu soit béni pour Abraham. Abraham dit, il dit Abraham, contre les étoiles, Abraham a cru cela. Mais à ils étaient aussi nombreux. Mais il vient seulement d'un seul homme, Abraham. A eu cela. Parce que il a eu confiance. C'est pour ça je crois que quelque part il dit Mais c'est par la foi à cause de sa foi, effectivement, qu'il eh y a eu une, une, une postérité, effectivement, comme les sables, comme les étoiles du ciel. Ce qui est écrit, effectivement, c'est dans le rapport avec Abraham. Simplement, par cela, c'est souvenir que oui, c'est vrai. Dieu est capable. pour ça j'aime des hommes comme Josué et Caleb. Alors que le peuple a pu manger, a pu voir effectivement ce que Dieu a fait au travers des gens, effectivement, arriver encore devant, là, la terre promise juste devant eux. On a dit, envoyons des gens pour aller explorer les pays, effectivement. Et les gens reviennent. Dieu, que Dieu te Dieu nous a nourris pendant tout le chemin. On a murmuré, même quand on était encore à sec de bois, on dit, mais le rocher qui le suivait, ce rocher nous suivait. On le vivait, mon frère et ma soeur. Ils ont vu du surnaturel. Ah oui, c'est écrit dans le livre de Corinthiens. Alors là, arrivé maintenant aussi, après avoir vu cette main puissante, comment Dieu a repoussé l'ennemi, comment Dieu pouvait combattre pour eux, comment effectivement les choses se passaient, ils ont mis, et puis arrivé maintenant à, à, à, à cet endroit-là, à Cadiz-Barnia. on envoie les espions pour aller explorer le pays. Ces hommes parcourent effectivement, et Dieu avait dit, ils n'avaient pas vu cela. Ces gens étaient prisonniers là-bas, enfin, ils étaient esclaves là-bas, effectivement. Ils n'avaient jamais pu être sentés libres, effectivement. Et Dieu leur dit, effectivement, que c'est un pays où coulent les miel, où vous n'avez même pas planté, mais les choses sont déjà là pour vous. Ils, ils vous savez, avec leur façon de voir, vous, vous, vous savez, c'était pas, ils disaient, mais c'était pas possible. Mais quand ils sont arrivés à Kadesbarné, Dieu voulait leur donner la preuve. À Kadesbarné, on a envoyé des esprits sont partis, ils sont revenus. Même ceux qui avaient, ils sont revenus tous. Et tous ont dit, mais en tout cas, c'est que Dieu avait dit, la terre, le pays, et comme Dieu l'avait dit. Donc, si c'est comme Dieu l'avait dit, effectivement, alors glorifions ces dieux, parce qu'il dit la vérité. Même si on avait eu à prendre tout dans les mais en fait, quand lui l'avait dit, c'était un bégoulet de miel, on l'a vu, dit, mais vous voyez donc la preuve. Alors mon frère, qu'est-ce qui empêchait de pouvoir simplement se mettre à genoux et s'incliner devant les dire, Mais Seigneur, tu es grand, ce que tu as dit était vrai. » Et c'est quoi ça, qu'est-ce qui s'est passé ?« Ah, le mais, le mais sort. » C'est ça le problème, quand le mais sort, ça veut dire que tu as oublié tout ce que Dieu a fait. Et aussi, tu ne vois pas ce que Dieu est en train de pouvoir faire. « Oui, monsieur, oui, madame, c'est ça le problème, le mais. » Le Seigneur a dit « mais, quand tu arrives avec le mais, c'est les doutes qui rentrent en conscience. » Tu n'as pas besoin de main. Si il a dit, c'est pour ça que quand Josué est venu, eux, ils sont venus, effectivement, ils ont dit, oui, le pays, comme le Seigneur a dit, effectivement, mais, ça, c'est une chose qu'il faut jamais ajouter. Si c'est ce que Dieu a dit, il n'y a pas de main. Parce que le main, alors, à ce moment-là, l'ennemi profite pour pouvoir injecter maintenant, parce que avec le main, tu as tu as, tu as complètement aussi une position telle que tu ne crois pas ce que Dieu, tu ne crois pas, effectivement, que Dieu est capable de voir faire plus que cela. Ah oui, parce que tu qu'est-ce qu'ils ont dit Mais mais nous ne sommes pas capables. Alors, ils ont oublié une chose. C'est ça toujours le problème qui nous arrive tous, effectivement. L'amnésie spirituelle. Il fallait qu'ils se posent la question. Nous étions esclaves là-bas, en Égypte. Pharaon dominait sur nous. Quelle est la capacité que nous avions, nous, pour quitter l'Égypte et sortir comme nous sommes libres Il n'y en avait aucune. Comment ils sont-ils pas sortir sont effectivement, de l'Égypte? Parce que t'as combattu les capacités. Non! C'est Dieu qui l'a fait sortir! Abraham puissant! Il a neutralisé même Pharaon et son armée. Il leur a monté, il dit, mais, attendez, vous, vous, vous rendez pas compte pourquoi je vous ai amené ici? Vous savez pas, mais c'est pour votre bien! Pour ne plus avoir des cauchemars la nuit que, quand on campe quelque part, ah, Pharaon va nous pousser, vous dit, non, non, non, je vais vous délivrer de votre cauchemar! C'est quoi, ça? Dieu a fait venir Pharaon et son armée! C'était l'armée de Pharaon qui conduisait? Oui, bien sûr, qui, qui, qui mettait tous les peuples de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Devant le peuple, effectivement, ils sont venus et voilà que Pharaon, avec son ardeur, effectivement, Dieu a d'abord montré qu'il va d'abord préserver son peuple. La colonne de feu s'est mise là-bas, entreposée entre eux. Dieu a son peuple. Il a ouvert la main rouge. Oh, oh, parce qu'il bon, doutait, il disait, mais on va mourir ici. Dieu, compatissant, misère au Dieu, là, en la colère, il a ouvert. Et le peuple est passé. Arrivé de l'autre côté là-bas, ils ont chanté des chants, glorifiant Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Dieu a dit, mais non, mais je vais vous montrer que vous puissiez voir effectivement que je ne fais jamais des choses à moitié, je fais complètement et totalement à la perfection. Qu'est-ce qu'il a fait Il a ouvert la mer. Maintenant, Pharaon dit, mais ce sont des humains. Si, ils peuvent passer, effectivement, moi aussi, mais il y a une grande différence. Ce peuple-là était sous la colonne de feu sous la conduite de Dieu lui-même, effectivement. Mais eux n'avaient pas accès à cette alliance avec Dieu. Parce que c'est un peuple qui avait fait alliance avec Dieu. Mm -hmm, mm -hmm. Il est rentré et Dieu a voulu maintenant montrer la délivrance totale au peuple. C'est comme ça que la mer a englouti, effectivement, l'armée de Pharaon. Je crois que si ce peuple pouvait être reconnaissant, il dit, mais Seigneur, comment nous, effectivement, pouvait détruire effectivement cet ennemi On ne pouvait pas le faire. Mais c'est toi qui nous l as délivré, effectivement. On devait chanter glorifier Dieu, effectivement, la livrance totale que Dieu a accordée à son peuple. Et ses souvenir de cela, comme il veut dire, nous ne sommes pas capables. Mais la capacité ne vient pas de moi, mais de Dieu. Parce que lui qui nous a délivré, effectivement, on doit faire ça. Nous avons un problème d'amnésie. C'est pour ça que nous avançons un pas, nous reculons 50 pas. Pourquoi À cause de l'amnésie. On oublie, effectivement. Et oui c'est vrai qu'on dit que Dieu est tout-puissant. Mais on ne le croit pas profondément qu'il est capable de faire beaucoup de choses pour nous. Non. C'est pour ça qu'on est toujours statique, mon frère et ma soeur. Et on pense qu'on on, on avance, non, on ne fait pas, et puis pou, pou, pou, pou, on a encore davantage derrière. Mais c'est vrai. Ce que Dieu veut que c'est ce que nous puissions avoir l'assurance de ces dieux dans toutes les circonstances dans lesquelles. Parce que nous devons savoir encore, frères et sœurs, que.. Nous qui sommes de l'âge de la Odyssée, les épreuves que nous allons avoir sont encore beaucoup plus difficiles aussi. Ah vous direz, mes frères, pourquoi donc et comment donc Mais mon frère et ma soeur. Vous sentez d'abord un petit vent qui vient. Mon frère et ma soeur. Parce que la Odyssée, c'est le dernier âge où tout se concentre. Ça veut dire que Satan va mettre tout toute son énergie, parce que tout se concentre ici. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne devez jamais oublier ce que vous avez entendu ici. Que nous, quand nous regardons la dernière bête, la bête la, la, la, dans l'Apocalypse, chapitre 13. Regardez bien comment cette bête est, puisque même Daniel quand il a vu, il était effrayé. C'était la bête la plus terrible, là. C'est toutes les autres bêtes, effectivement. Parce que tout, tout, tout est concentré là-dedans. Il, il doit broyer, il doit... Oui, bien sûr. Parce qu'il veut tout détruire. C'est-à-dire que tous les démons tout ce qui s'est passé dans les temps route, je le temps, là où je répétais ici, vous pensez que vous dormez, mais en fait, ils vont se concentrer ici. Vous ne voyez pas, mon frère et ma soeur, parce que c'est le point final. Le diable doit avoir toute sa puissance aussi pour la déployer. Comme il copie toujours, parce que Christ doit descendre et ou pleinement pleinement dans son épouse. C'est comme ça qu'on doit le voir, effectivement, bien sûr. Et Satan doit aussi s'incarner. Et agir effectivement. C'est pour ça que vous voyez quand même, comme je vous parlais tout à l'heure avec des frères, nous avons parlé de échanges, effectivement. Vous voyez pas qu'aujourd'hui on vous dit on va pas vous donner tes libère. Vous voyez comment commence à être ah donnez-nous qu'un jour. Mais vous étiez quand même un homme libre. Vous commencez à supplier pour qu'on vous donne effectivement qu'on vous ouvre mais ce sont vos magasins, qu'on vous ouvre donnez-nous ou trois jours pour le magasin mais quand même. Nous sommes, nous sommes censés être un peuple libre. Des hommes libres, effectivement, qu'on entreprend librement. Donc, c'est quand même la liberté, d'une certaine manière ou d'une autre. C'est fondamental, la liberté, effectivement, des hommes. effectivement C'est dans, dans la constitution, même des même dans le droit, ce, soit, ce droit qu'on appelle euh, les droits constitutionnels. Eh bien oui, la, la liberté de l'homme. Mais aujourd'hui, cette liberté, vous, vous ne l'avez pas. D'ailleurs, vous êtes déjà confinés dans la maison. Vous ne savez pas sortir à partir de 22h. dehors chacun de vous commence à grouiller comme une poule pour rentrer chez lui. Pourquoi? Eh ben, parce que on a, et à pouvoir mettre des, des, des, des... Ben, ben bon, c'est comme ça. Mais c'est pour dire que. Nous, nous rendons pas compte effectivement que les choses se mettent progressivement en place. C'est comme si des tests effectivement pour voir comment ils vont réagir. Comment est-ce qu'ils vont réagir Et on fait ça et on dit « Ah, tout se est comme des moutons, il ah, n'y a pas de problème en fait ». Bien sûr que oui, mais en fait c'est comme ça que les, les lois et les décisions vont être prises. Parce que si maintenant on vous dit « Vous n'allez pas faire ceci, on ne fait pas ceci effectivement, avant de le faire il faut passer d'abord par « tuin, tuin, tuin » que vous allez faire effectivement aussi. Donc c'est-à-dire que votre liberté à vous. Et petite et vous, vous ne voyez pas tellement très bien mais c'est là qu'on peut voir que la vierge sage commence à pouvoir quand même sentir que ici il faut que je puisse quand même vérifier tout ce que j'ai hein. si j'ai besoin de cela hein. c'est que il faut que je puisse avoir mon huile pour que ça continue à pouvoir toujours, oui, bien sûr, oui, ce n'est pas des histoires. Que La lumière, la lampe continue à pouvoir réellement aussi, hein, à pouvoir éclairer, éclairer. J'ai besoin de cela pour bien voir, effectivement. Eh bien oui. La lampe, vous connaissez bien, la parole est une lampe. Tant que nous comprenons qu'effectivement, que, là, c'est absolument nécessaire pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous l'avons entendu, effectivement, il hein, et, et, et, et, et devait savoir. Ils devaient réaliser que ce n'était pas eux, et même par leur force, effectivement, parce que eux, pendant ces temps d'Égypte, effectivement, ils n'ont su rien faire. Mais qui les a fait sentir Ce n'était pas eux. Sous les chaînes de Pharaon, effectivement, sous la colère de Pharaon, Dieu leur a montré d'abord que Pharaon refusait, refusé. Mais Dieu dit, mais je les fais refuser, effectivement, je vais te toucher. Mais dit, mais je vais d'abord enfin, les juger aussi davantage. Donc ils ont vu la main puissante des dieux. C'est quand même triste et douloureux, frère, qu'on arrive à ce point-là. Et quand il se concentre maintenant à dans notre vie, effectivement, comme ça, paf, boum, on commence à poser des questions beaucoup de fois. Non, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu crois en Dieu, c'est Dieu, sache que les épreuves, tu en auras jusqu'à ce qu'ils viennent. Parce que si tu as un temps de répit, eh ben tu vas trouver plaisir au monde. Mais c'est pour ça que Dieu aime son peuple. Les épreuves sont précieuses pour nous. Il faut que ça puisse.. Vous savez, c'est important parce que un fils de Dieu ne doit pas dormir sous ses rien en disant, parce que si quand tout va très bien, tu vas rien faire. Ah oui, c'est sûr et certain. Voilà pourquoi que Dieu, quand il aime, il, il permet qu'il y ait des épreuves. Quand les épreuves viennent dans ta vie à toi, et que ça devient comme si, mais comment je ne sais, je sais plus vivre, effectivement, ce qui veut dire qu'effectivement, que c'est que Dieu t'aime beaucoup. Mm -hmm. Parce que les épreuves, les difficultés, dans ta vie à toi, te poussent à pouvoir chercher Dieu. Et si tout va bien, tu vas chercher Dieu pourquoi Tu es dans la loisiveté, tout va tellement très bien, tout baigne bien, tout ça va très bien. Tu même pas prier, effectivement. Mais c'est quand les choses deviennent tellement corsées Bien sûr, vous voyez que pour que l'évangile soit aussi répandu partout, les, les apôtres voulaient bien rester avec les frères qui étaient là, effectivement, ainsi de suite. Hein? Ah oui, parce que bon, on va partager à Jérusalem, on va s'essayer, tout sera seulement ici, il n'y a pas de problème, effectivement. Ah, Dieu a permis qu'il y ait la persécution. On commence à les chercher, effectivement, il devait fouiller. Pendant qu'il fouillait, il prêchait la parole de Dieu à gauche. C'est comme ça que la parole s'est répandue. Ah ben oui, Dieu est plus sage que nous en fait. Il connaît que nous sommes tellement des gens qui aiment tellement le confort. Il faut qu'on serre un tout petit peu. Et quand Dieu te serre, c'est parce que Dieu t'aime. Alors ne murmure pas. Souviens-toi effectivement de ce que... D'abord, il faut que tu puisses d'abord te rendre compte qu'il y a eu une communion entre toi et Dieu. Hein, une certaine manière Parce que c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous le dire, mon frère ma soeur. On doit jamais avoir des habitudes quand il s'agit des choses qui concernent Dieu et dans son temps. Même pour chanter Dieu. Il ne faut pas se commencer ses mains ici et on commence à chanter avec l'habitude. Alléluia, gloire à Dieu. Non, non, non, non, non. Quand tu chantes, effectivement, sois dans la position que tu glorifies Dieu pour ce que ce Dieu a fait pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'il a fait aussi pour toi hier yeah Est-ce qu'il va aussi faire aussi pour toi demain Ça qui tue les croyances, ce sont les, les habitudes. Effectivement, ça devient ah tellement comme comme c'est des choses qui sont normalement normales. On, on reste seulement comme ça. On vient, on prie. C'est ça ce qui c'est ça ce qu'on a appelé l'esprit de c'est l'esprit religieux. Effectivement, sinon on fait les rites, on fait ceci, on pense que Dieu Dieu est content de cela. Non, Dieu ce qu'il veut, c'est un sacrifice vivant. Donc, toi-même, te mettant dans ce qu'on disait. Donc, nous réalisons qu'effectivement, qu ils avaient oublié que le fait de sauter les effectivement que ce n'était pas eux qui avaient fait les miracles. C'était Dieu qui a fait les miracles, effectivement. Il a fait traverser la mer. effectivement, même dans les déserts. Donc, effectivement, arrivé à la caliste, on a vu qu'effectivement, que c'était, effectivement, que la manière, c'était effectivement comme Dieu l'avait dit. Il devait sauter, glorifier Dieu, effectivement. Et qu'est-ce qu'on a dit Oui, c'est comme Dieu l'avait dit, mais... Oui, vous avez prié pour moi. J'ai senti quand même que pendant que j'étais là, à la chair, à genouiller, et quand même vous avez prié, posé les mains, j'ai senti quelque chose qui est rentré en moi. Je me suis senti bien. Mais quand je suis... Mais, quand je suis rentré à la maison, mais, quand je suis rentré à la maison, j'ai senti quand même que la douleur est revenue. C'est comme si j'ai perdu la guérison que Dieu m'avait donnée. Le mais là, eh permis permet à ces démons qui avaient été chassés de revenir. Ah oui, oui, oui. Parce que tout est par la foi. Regardez comme nous l'avons dit, effectivement, on va aller un peu plus vite. Mais c'était à la postérité d'Abraham que Dieu avait fait la promesse de pouvoir prendre possession de la terre promise. Mm -hmm. C'est sûr et certain. Et tout au long du chemin, effectivement, j'étais tellement si nombreux. Et Dieu a pris soin d'eux d'une manière tout à fait particulière. Parce que il avait fait la promesse à Abraham cette promesse était faite à la postérité d'Abraham. Tout au long du chemin, tout en marchant, effectivement, la nature de tout un chacun montrait qu'ici, il y a un souci. Parce que un fils de Dieu ne peut pas tout le temps être dans le doute, ou bien, et que ça va pas, et toujours un peu, aujourd'hui c'est comme le concombre, demain c'est comme l'arbre qui est redressé, et puis après, non en fait, est il doit savoir de quelle nature il se trouve. Mais dans la marche, effectivement, du désert où ils étaient, on a pu voir, effectivement, combien ils murmuraient. Et puis, on a pu voir même quand, à un certain moment, les seigneurs, c'était même en colère. Et puis, c'est Moïse qui s'est interposé parce qu'il dit, mais, mais, mais ce peuple est un peuple courant, je veux le détruire et faire de toi un autre peuple. Il a dit ça à Moïse. Moïse, cest à dit non, seigneur, que diront donc les nations que tu étais incapable « Oh non, tu n'es pas comme ça, tu es capable !» Donc Moïse rappelait à Dieu sa capacité pour que sa colère puisse se calmer. C'est toi qui as fait la promesse à Abraham. c'est toi qui as dit effectivement, « Seigneur, souviens-toi es, que tu es un Dieu riche, là, la colère riche en s'emportait, effectivement. » La colère de Dieu s'est calmée. Et Dieu a continué à, à marcher avec Dieu. C'était toujours comme ça, un peuple qui murmurait tout le temps. Et c'est vrai, frère et sœurs, ça, ça. C'est la nature de l'homme, ne change pas souvent, mais faut que, qu il faut qu'il ait la grâce de Dieu pour que il puisse recevoir ce qui est nécessaire pour que sa nature puisse changer en rapport avec les choses qui concernent donc Dieu. Voilà qui sont arrivés à Cadès Barnea. Après avoir vu tous ces miracles que Seigneur, tout au long du désert, il se donnait la peine, comme nous l'avons dit tout à l'heure, effectivement, malgré qu'il murmurait, malgré qu'ils disait, oui, Dieu était capable, ne se rendait pas compte que leurs vêtements ne suffisaient pas. Dieu prenait quand même soin d'eux. C'est vrai, mon frère. Observe quand même toi aussi, ma soeur, malgré les difficultés par que tu passes, ou tu vas dire, oh, c'est possible, est-ce que c'est possible, mais Dieu prend soin quand même de toi d'une manière ou d'une autre, il pourvoit pour te besoin. Parfois, tu dors, tu sais pas comment les limites, on va préparer les plans pour toi. Dieu combat pour toi. Et le matin, tu ne penses même pas pouvoir les glorifier. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, parce que pendant que je dormais, toi, tu veillais sur moi. Juste un merci. Parce que, Dieu veut aussi qu'on lui soit reconnaissant, comme toi et moi, nous devons, nous avons besoin que quelqu'un nous dise aussi, merci. Si. Dieu veut aussi qu'on lui soit reconnaissant. Je venez vous épanouir des le preuve. Oui. Il les a guéris effectivement, et ils sont partis, <rire> ils étaient contents, il ils voyaient qu'ils soient guéris, Ils oh là là, là, chacun va dans son business, mais il y en a un, en partant, il a mis un frein, il dit non que Dieu bénisse, il dit non que Dieu bénisse mon précieux frère, il dit non, non, non, non, non, non, non, si je suis devenu comme ça, c'est que quelqu'un a fait quelque chose pour moi. Amen, amen. Sans lui, il ne veut pas être comme ça. Souviens-toi, sœur, souviens-toi, frère, ce que c'est Jésus de Nazareth a fait pour toi. N'oublie amen, amen, amen. Amen. pas les bienfaits de l'éternel. N'oublie pas l'amour de Dieu à ton endroit. Jamais il t'abandonnera. Il n'est pas un Dieu qui sauve aujourd'hui et qui demain il va te perdre. Non, il a dit, mais brebis, c'est dit que ça lui appartient. S'il t'a sauvé, tu lui appartiens. Il dit, ils sont gravés dans la pomme de ma main. Nul ne les ravira. Tu peux avoir des épreuves, mais personne ne peut arracher la main du Seigneur parce que tu lui appartiens. C'est écrit dans, dans Jean chapitre 10, mon frère et ma soeur. Lisez, c'est la Bible. Nul ne les ravira de ma main parce qu'ils sont à moi. Ah, si tu lui appartiens, mon frère et ma soeur, sois en paix. Le combat, tu les armes à la victoire, il l'a donné. Alléluia. Et c'est, pour ça que c'est l'épreuve, il est revenu, il a dit, Rabbi, c'est même, dit, mais je te remercie. C'est ça, la reconnaissance. Dieu, le Seigneur, veut voir combien ton cœur à toi est touché pour lui dire merci. C'est pas comme nous, on dit, bon, oui, merci, merci, merci, merci. Non, non, non. Même toi, même si, bon, si tu fais que je dis, dit, bon, merci beaucoup, hein, merci beaucoup. C'est merci, là, ne touche pas vraiment. Mais un merci où tu vois quelqu'un qui dit, ah, vraiment, il s'est dérangé, il a fait ça pour moi, ma soeur, vraiment, mon frère, merci de tout mon cœur, vraiment, je, je te, je sais pas quoi faire pour toi, mais je te remercie. Ça, ça veut dire, enfin, de cœur. Ça, c'est ce que Dieu attend. Comme c'est, c'est le point quand il s'est dit, mais j'étais mourant, personne ne veut me toucher, moi, évidemment. Mais là, je vois que même tout le monde peut m'embrasser aujourd'hui. Et ça c'est grâce à qui C'est pas à moi, mais c'est toi qui as fait cela pour moi. Je te viens, je reviens pour te dire merci Seigneur. Mon frère et ma soeur, Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie à toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ce que tu es, bien sûr. C'est sûr et certain. Mais tu oublies cela. À quoi l'amnésie, effectivement. Quand un produit dit, oh mais ce que Dieu est capable Mais Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il n'oublie personne, certainement, c'est vrai. Il se souvient de toi, même de ce que tes ennemis ont fait. Il se souvient de ce qu'ils ont fait à toi. Il dit, je me souviens de ce qu'Abalèque fait à Israël. Peine à peine. Donc Dieu se souvient de tous les bienfaits que tu... Ce que tu as fait, et aussi ce que les autres, les mal qu'ils te font, effectivement, parce qu'ils devront payer pour ce qu'ils ont fait à ton endroit. C'est ça. Ce n'est pas un homme comme moi qui peut avoir parfois la mémoire d'oubli. Mais c'est un Dieu qui n'oublie rien. Il a dit qu'il était l'alpha et, et l'oméga. Ah oui, hein, le premier et aussi les, les derniers. Et ils ont dit que nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables. Oui, mais en fait, vous avez oublié que c'est lui qui vous conduit est plus que capable. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit quelque part dans les scènes écritures que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a vraiment aimés. Parce que ce que le Seigneur a fait pour nous, effectivement, personne. Parce que l'œuvre de la rédemption, le rachat qui a été accompli, effectivement, par notre Seigneur, il n'y a aucune. Vous savez, parce que quelqu'un d'autre pouvait dire, bon, que je vais dire comme par exemple quelqu'un qui parle ici, quelqu'un, vous, vous vendez quelque chose qui est à vous, soit euh, votre vache, ou je ne sais pas moi, ou votre bien, ou votre maison. Et puis, vous avez mis un prix et qui est là, c'est prix et que bon. Par exemple, bon, ma maison, je la vends à, à 50 000 euros ou, ou 60 000 ou 100 000 euros. Et puis, il y a un qui vient qui dit, ah, je vous paye 100 000 euros, effectivement. Et puis, quelqu'un qui avait vu cette maison, effectivement, qui ne l'a plus, il a vu la configuration et tout ça, tout ceci, il dit, en tout cas, moi, je veux cette maison-là. Il peut venir en disant, non, monsieur, écoutez, lui, vous donne combien 100 000, 100 000. Moi, je vous donne 150. Il en chérit, en fait. Alors, qu'est-ce qui va se passer Ce que le monsieur va dire, effectivement, bah, écoutez, monsieur, il y a celui-ci qui veut 150, et toi, eh, il faut augmenter un peu. Mais si lui ne sait pas avancer, mais celui qui a 150, il dit, bah, écoutez, moi, je te 150, 750, je te vends ma maison. Donc, ça dit qu'on peut encore enchérir là-dessus. Mais le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour toi, il n'y a aucun ange, il n'y a même aucun... Personne, personne ne peut... Frère, parce que c'est un prix que même pas un ange ne peut atteindre je ne sais pas si vous avez remarqué, effectivement, parce que Dieu n'a pas de sang. La Bible dit que Dieu est esprit. Ah oui, c'est sûr et certain. Ah oui, vous direz, mais frère, comment ça se Parce que Dieu n'est pas un humain. Vous me regardez, dites, mais frère, tu... je vous pose une question. <rire> Pour que vous puissiez. Voilà pourquoi vous devez être spirituel effectivement, aussi. Dans chapitre 5 d'Apocalypse, vous vous souvenez Qu'est-ce que nous a dit Nous pouvons le lire avec vous, en fait que vous puissiez voir. Ah oui. Chapitre 5. On nous dit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre qui en dedans et en dehors scellé de sept sous. Vous entendez cela Celui qui était assis sur le trône, ce n'est que Dieu lui-même. Mais parce que dans le chapitre 4, effectivement, il dit, c'est un c'est l'État, notre Dieu. C'est celui qui était assis sur le trône. Bien sûr que oui vous lisez bien, non? Celui qui était sur le trône. Celui qui avait les titres de propriétés. C'est ça, en fait. Non, non, non, non. Mais non, écoutez bien, très bien. L'ange vient et pose la question. Regardez très bien. Il devient un ange au puissant qui criait d'une voix forte, qui est, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les choses. En fait, on cherchait un parrain rédempteur. Ben, bien sûr que oui. Mais on n'a pas vu que celui qui était sur le trône s'élevait. Non! Ah oui. Parce qu'on ne cherchait pas Dieu, on ne cherchait pas un ange. Non, monsieur, on cherchait un homme. Dieu est esprit, l'esprit n'a pas de sang. Amen, amen. C'est ça que vous devez comprendre, frères et sœurs, parce que je crois que même Satan et les démons étaient troublés. Parce que, vous savez, quand on, on, on, on demande, comme ça, on, dit, on devait se trouver effectivement, mais on a regardé, on a même dit qu'on a regardé, ah on, Vous voulez lire avec vous, hein, parce que parfois, c'est peut-être la menésie. Il dit ceci. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne, dans le ciel, vous entendez très bien, dans le ciel, on n'a pas omis le ciel, dans le ciel, le ciel est montré, et, et puis, ni sur la terre, ni sous la terre, donc on a fouillé partout. Parce qu'il fallait que... Regardez très bien. S'il vous plaît, prêtez attention à cela. Regardez très bien ici. Le qui dit effectivement que... Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. C'est les de sept seaux. Et je vis un ange puissant qui criait qui d'une voix faute. Mais qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le seau. Donc on cherchait quelqu'un qui était digne. De prendre le livre effectivement de la main de celui qui était assis. Mais non, regardez très bien. On lui dit, mais, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point. Voici donc les lions attribués de Judas, et le résultat de David, effectivement, a vaincu. Pourquoi, Pourquoi Pour ouvrir le livre, et c'est cette saut. Regardez très bien. Et j'ai vu au milieu du trône Et des quatre êtres vivants Vous vous souvenez des quatre êtres vivants non Chapitre 4 Et au milieu des veillards Un agneau qui était là comme immolé Il était où Parce qu'on a regardé effectivement On a vu que c'est qui était assis sur le trône Bien sûr que oui Parce qu'on cherchait On cherchait un parent rédempteur C'est là que nous devons comprendre Frères et sœurs, C'est que ça représente rappelait... Nous continuons pour vous y voir clairement Et puis est très bien. Et l'agneau qui était là comme immolé, il avait sept cornes et sept dieux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Maintenant, regardez très bien. Suivez très bien. Verset, verset 7, il dit, il vint. Et qu'est-ce qu'il fait Et il prit le livre de qui De la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc vous voyez, celui qui était sur le trône était tout sur le trône. Mais il fallait qu'on trouve celui qui était digne. Donc il est venu donc pour prendre les livres. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous disons qu'il n'y a aucun prix qui pouvait être payé, qu'on peut encore dire. Mais on se dit, je peux encore payer. Personne ne peut le faire. Il n'y a aucun esprit. Personne ne peut le faire. Il n'y en a aucun. Parce que là, il fallait un homme. Mais cet homme était particulier. Il devait être 100% Dieu et 100% homme. Alors, qui pouvait être 100% Dieu et 100% homme, si ce n'est que Dieu lui-même? Oui. C'est pour ça qu'on nous dit qu'effectivement, que Dieu notre Seigneur, il est merveilleux. Il a créé cette cellule de sang dans Marie. Ah oui, monsieur, oui, madame. C'est là qu'on voit la puissance, c'est pour ça que nous puissions comprendre... Oh. Aïe, aïe, aïe, que nous puissions comprendre, mon frère et ma soeur, qu'on ne doit pas jouer avec l'évangile. C'est tellement profond et puissant, parce que... C'est pour ça qu'on dit que le sang de Jésus-Christ, quand vous comprenez cela, frères et sœurs, c'est par ce sang que vous et moi, nous avons été rachetés. Et c'est pour ça qu'on dit que ce rachat est un rachat éternel. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut encore dire, mais non, mais j'ai le droit, je ne pas encore payer sur lui. Non, puisque c'est lui qui a payé le prix, il t'a racheté une fois pour toutes, il n'y a pas encore notre valeur qu'on peut payer plus que ce qu'il a payé. Amen, amen. Parce qu'il n'y a personne qui peut le faire. On a même regardé. On a demandé, même dans le ciel, on pouvait même trouver un ange puissant qui pouvait arriver à pouvoir avoir la possibilité de s'approcher pour prendre. On n'a pas trouvé. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Alors, il était où Il était où c'est pour ça qu'on dit effectivement qu'au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite cher chair. Ah oui, ça c'est un, Une manière puissante et un mystère de Dieu de pouvoir faire des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement des hommes. Mais que Dieu nous révèle. Bah, sa donc, nous continuons en disant que, <rire> lorsqu'ils sont arrivés, aïe, nous allons nous arrêter, euh, arrivés à cadès Barnea, ils ont dit qu'effectivement, que ce pays est comme le Seigneur notre Dieu l'avait dit. Mais ils ont rajouté, « Amen ». C'est pour ça que, dans Hébreu chapitre 4, on nous dit que, que « Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. » aujourd'hui, et, car cette promesse nous a été faite, nous voulons lire cela, nous allons prier ensemble avec vous, hein, que nous comprenons cela, parce que les temps file vite aussi chez nous ici. Alors, verset, verset 2 il dit, 4, 4 2 il dit, parce que là, nous avons entendu effectivement dans le chapitre Hébreu 3, celui qui dit, mais je jurais donc dans ma colère, parce que là, comme ils avaient eu, et, et, et, et je voulais peut-être déterminer, là, effectivement, aussi, il hein, dit et, et, et, et, ici, au chapitre 3, vite, vite, verset 10, il dit, aussi je jurais dans Je suis donc irrité, parce que pourquoi vos pères en terre pour m'éprouver et y virent mes œuvres pendant 40, 40 ans, et aussi je fus irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, malgré tout ce qu'ils ont vu. Malgré même les rochers qui les suivaient effectivement, malgré tous les biens que Dieu ait à pouvoir faire effectivement, oui, ils marchaient et Dieu protégeait leurs pieds, protégeait leurs vêtements, leurs nourriture Et puis il dit ici, ils ont toujours un cœur qui se garde. Ils n'ont pas connu mes voix. Et puis il dit, je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Pourquoi douterais-tu des seigneurs Pourquoi commencerais-tu à pouvoir te poser la question, est-ce que Dieu est-il capable de me faire sortir effectivement la situation dans laquelle je me trouve Pose la question aux trois hébreux, aux trois hébreux croyants. Ils vont te répondre. Vous vous souvenez des trois hébreux croyants, n'est-ce pas Bien sûr, la fournaise chauffée. Ils ont dit, sache au roi que notre Dieu a la capacité. De nous faire sortir cet endroit-là, effectivement. Pose la question, monsieur, à Daniel! De la fosse au lion. Si elle n'allait pas être appelé par les lions, si elle allait être mangée par les lions. Mais Daniel savait qu'effectivement, même le moi disait, oh, les matins qu'elle avait mis, Oh, oh, Daniel, c'est parce qu'il n'a pas, pas, pas, pas dormi toute la nuit, effectivement. Cet homme, il aimait tellement Daniel, effectivement, parce qu'il savait que ce n'était pas jalousie, effectivement, qu'on l'avait mis à cette situation, effectivement. Il est pleuré, la, la, la, la journée, il dit, sur la, la, la de des de, de lieux, effectivement. Il dit, Oh, Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant de dévouement t'a-t-il protégé? Il entend la voix qui sort là-bas et il dit, « Oui, mon roi amen, amen. Mon Dieu m'a protégé !» Oui, alors il dit, « soit le Dieu de Daniela amen, !» amen. Gloire à Dieu Mon frère et ma soeur, nous avons voulu témoigner de notre vie pour pouvoir rendre aux hommes, afin que nous puissions être fortifiés dans la foi. Prenez courage, il revient bientôt, mais nous avons besoin de voir nous accrocher à lui. Lève-nous, nous allons prier. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi, sous ton drapeau, Jésus tu nous appelles, nos immobiliers, en, en luttant, luttant avec foi. Jusqu'à la mort, mort c'est notre cri de guerre, le grand cri d'un peuple acheté, jusqu'à la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 Toi qui mouris pour nous jusqu'à la mort, c'est notre prix de guerre, le libre prix d'un peuple râche.